Yo les jeunes, c'est Ipex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo de gameplay sur l'alpha de Ready or Not. Vous vous souvenez le FPS tactique que tous les fans de la licence SWAT attendent avec impatience Eh bien aujourd'hui j'ai le droit de vous en parler mais surtout de vous montrer du gameplay, ce que je vais faire sans plus attendre car je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus. Mais avant ça, je dois vous préciser encore une fois que nous sommes sur l'alpha et que tout ce que vous allez voir ne représente pas la version finale du jeu. Mais bordel, c'est plus que prometteur. Donc pour cette première vidéo je suis en compagnie de mon binôme Wolf sur le mode co-op et sur la map Twisted Nerve. Je vous laisse regarder ça, bon visionnage. T'es prêt, ouais, prêt Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire On doit arrêter ou neutraliser les ennemis, secourir les civils et trouver deux packs de méthamphétamine. Et arrêter deux suspects également. Ça te va Ouais, c'est vrai. Allons-y. Okay. on vérifie le mode de tir. Ok, je vais checker sous la porte. On sort le petit wand. Et là. Aussi habitué. Alors pour un fond on peut l'utiliser en plein écran. Sauf que moi j'ai décidé de l'utiliser euh, bah, comme dans la vie réelle. Sauf que bah on voit pas grand chose. Hein. Mais c'est un coup à prendre. Là je regarde s'il n'y a pas de piège. Au niveau du, du mur, de l'entrée. Le chef... Euh, rien à signaler là. Et la porte on peut l'ouvrir directement. Tu me dis quand c'est ok pour toi. C'est bon Je sais pas c'est quand tu veux... Mais... J'avais vérifié la serrure! Ah non, il y, y avait le cadenas. Bon bah, on, on déverrouille. Hein. <rire> Allez, c'est bon. Je crois que je l'avais pas vu elle. On va sécuriser la zone avant. Ok. De la zip, excusez-moi, madame. Je suis obligé, hein. pas contre vous, mais je suis obligé. La mettre à trouver de la mettre. Ok, la mis sous scellé. Allez, on va checker cette porte. Ça donne vers l'extérieur, ça. Est-ce qu'elle est armée, elle Ok, donc j'ai une femme là sur euh, sur la gauche à 10-11 heures. J'arrive pas encore à déterminer bien là. Je le... sais pas bien l'utiliser. Et euh, pas de piège et ça donne sur l'extérieur donc euh, éventuellement il y a un jardin avec une grande zone derrière quoi. Tu veux qu'on check dehors ou qu'on d'abord on, on sécurise la maison? Le bon, boss boss. Bon, on vient on s'occupe d'elle. c'est bon c'est barré Fais gaffe je sais pas où elle nous emmène il y a un piège sur la porte à droite là je neutralise Ok, bien vu. Tu as traité Je sais pas, juste riposter, je peux pas viser précisément avec ça. Ok. Oh, du coup, attends, on, on occupe du piège. Rentrer, pour Copy. Rid of the trap now. Ok, piège neutralisé. Vas-y on retourne dans la pièce ah, Les réactions de l'IA sont... sont super intéressantes Vous me direz hein, dans les commentaires ce que vous en pensez Il m'a sauvé la vie mon pote. Je crois que c'était elle non Ou non c'était une ouais, blonde Ils sont venus chercher, elle euh, m'a blessé. Hein. Ok. T'es blessé où oh. Ah oui je vois ok. Escalier là, je crois que sur la gauche. Ok, là il y a un Pax, il a l'air d'être, il est agité mais il a pas l'air d'être armé. Ok, donc là en fait sur, euh, sur notre gauche quand on rentre, il y aura un escalier au fond et à droite il y a un, il y a un Pax, euh, je... on va dire qu'il est, qu'il est désarmé. En tout cas j'ai pas vu d'armes, mais faut faire attention quand même. Au fond à droite. OK, il se rend ferme la porte. OK, je sécurise. Je vais checker au niveau de la porte, voilà. Ouais. J'arrive pas à bien à voir là. Il y a un coup à prendre. Hein. Il y a une porte au fond. Pas de piège. Donc là j'ai une porte au fond euh, après la pièce, euh, j'ai pas vu de, de personnel. Non non non non Je voulais pas poser euh, le C2 sur, euh, sur la poignée moi. Ok pour toi. Vas-y, je te laisse pousser la porte. Ah, J'ai la lumière qui reflète là. Lumière des derrière. Ah, du plafond, je veux dire. je pense que c'est une grenade ça pour info on peut pas on peut pas péter les lampes détruire le décor hein. en tout cas pour l'instant euh, ouais, je suis pas sûr mais je pense qu'il y a un explosif derrière cette porte là. donc on va pas passer par là je vois un truc sur la gauche là je pense que c'est une grenade donc euh, on peut-être aller voir l'étage d'abord tu m'as dit quoi bah, d'ici je peux le désarmer, t'es sûr Attends, j'ai je... ah, pas de câble. Ah, bah, faut que je vois ce qu'il y a sur la gauche, alors que ça semblait. Euh... Ça ressemblait en tout cas. Ouais, coup... Ah, oui, donc c'est sur l'autre, ok. Okay, ok, on coupe le câble. Ok, c'est désamorcé, c'est bon. Alors, mets-nous d'ailleurs cette, euh, cette pièce. Notre corde de KGB ça. On n'arrive pas bien à voir les distances hein, avec, euh, avec le, le petit wand. Ok, donc ça a l'air d'être une petite pièce une sorte de KGB là. Si c'est pas ça faut que je repasse ma formation au petit wand. <rire> Vas-y t'es prêt je vais ouvrir. Bon ça m'a acheté pas trop mal. Putain. Je flash, je place. Putain. C'est un dur au mal lui là. Mais je wolf. J'ai sécuriser son arme. Et la plume dans le bras. Allez hop. Il a bien défoncé le. You know ah, hey, y'a quelqu'un oh, au man, sol à. Euh... Une civile qui, qui l'a tué ou c'est oh, euh, fait non. tuer par le mec là Ah, c'est certainement lui. Hein. Merde. Ok, donc ça c'est la porte. Il y a une grenade là aussi Il y a des amorces. Ok. C'est pareil, c'est un KGB ça j'ai l'impression. Il ah, a plus une entrée ou quelque chose comme ça, il y a une porte sur la gauche. Euh, R.A.S, par contre il y a une porte sur la gauche euh, qui a l'air fermée donc euh, fais attention. Vas-y tu peux rentrer. Police, hands up. Hands up. Ouh, Une araignée géante Il n'y a pas de ta amphétamine ici il y a du sang hein. explosif sur la porte bon ça se voit bien en fait hein. Je me poser la question comment j'allais le voir explosif sur la porte à droite ouais. t'es sûr qu'on peut désamorcer en ouvrant un petit peu je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas euh, moi je kiffe hein. là dites vous que c'est juste une alpha quoi. et là on est que deux. quand on sera 3-4 ça sera encore mieux mais là voilà je tenais à vous faire découvrir en fait euh, bah en avant première mais mes premières sessions de, de coopération de quoi Wolf ah ok on arrive sur la pièce euh... où on était ah oui c'est celle qui était dehors exact d'accord bien vu. Donc ouais je tenais à partager avec vous les, mes, premières, mes premières parties en fait sur, euh, sur EdirNot quoi. Bah, Et quoi Wolf Bah c'est l'étage hein. Ouais. Donc euh, j'espère que ça vous plaît, en tout cas euh, Sachez que c'est une des premières vidéos, mais ça sera sûrement pas la dernière. Je vous réinvite à aller voir la vidéo de présentation euh, du jeu. Hein. Là je vais pas je vais pas tout réexpliquer mais.. Euh... Sachez que si vous avez mes SWAT 4 euh, vous allez adorer Reddy Arnott En tout cas il, il prend la bonne direction Vas-y, on va check la porte du fond Franchement, oh, je vois que dalle Quelqu'un qui est armé. Puisque je regarde si y a pas un piège. Non. Euh, on a quelqu'un d'armé sur la gauche, Wolf. Quand on rentre sur la gauche. Gauche. la enfin, gauche, y a un... un mec armé. Je vais flash, ouais. Ouais c'est pour ça, on flash. Non, non, j'avais pas entendu. Ouais, on va flasher. Oh putain! Je vois plus rien! <rire> Elle a pas passé la porte! Putain, j'avais pas vu la, la personne devant quoi. Donc je flash Wolf encore ou c'est bon? Il est juste là mais il veut pas se rendre. Je, je flash, je flash. On rentre, on rentre, on rentre, on rentre. Enter Enter Merde, merde, n'aime plus Noël Sur ah, la gauche Je me soigne Ouf! Ouf! Ça va Wolf Ah putain Je vais sécuriser le mec. Euh... Il va mettre les menottes là. Oh là on est chaud de ouf. Hein. Putain, il m'a fait trop mal. J'en ai pris une dans le bras gauche et une dans la jambe. T'es comment Wolf là T'es beaucoup blessé ou pas là non, non, je dois... je m'attendais pas à qu'il y ait quelqu'un dans cette pièce qui nous allume direct. quoi. Faut s'attendre à tout, merde. On nous l'a appris ça. Vas-y. Ouais, elle a reçu au moment où je voulais lancer la flèche Du coup, elle s'est retrouvée dans notre... Ah C'est la là, C'est chaud. Je me remets de mes émotions les amis. Donc il n'y a pas de piège. Ah, c'est un KGB ça ok wolf ça doit être un KGB t'es où là Ah tiens là personne. Y joue. Non, non y a personne il y a pas le il demande qu'on récupère deux, deux packs de méthamphétamine. Dégueulasse si, ici. Vas-y, je te suis. Ça, ça doit mener dans la pièce où on était, non C'est un gamin sur le lit là? Euh, Wolf, on arrive dans une chambre. J'ai l'impression que c'est une chambre d'enfant. Et il y aurait éventuellement un enfant sur le lit euh, à 11h. Par contre, j'ai pas vu d'autres personnes. prêt je vais ouvrir. Tu vois quelque chose Bien sûr. Il c'est une gamine. Qu'est ce oh, qu'il y bas. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Bon elle est pas bien, pas bien du tout la petite là. Ok on va checker la porte là bas. Non elle est pas armée. Oh putain. Pas de piège. Euh, Wolf on a une civile à l'entrée et un peu plus loin sur la gauche il y a une, une femme armée. Il y a des flèches. Affirme. T'en as plus toi Euh je dis t'as plus de flash toi Non mais c'est soit je fâche et je le bouclier ou... Ok ok je vais ouvrir euh, je je et je, je vais jeter une flash. Et là, elle se barre, elle se barre, elle se barre. Ok ok ok. Putain. Je la sécurisé à elle. Fais gaffe à la porte car hein, elle ne rentre pas à l'autre. Oh bon je vais checker la porte hein. mais bon. Fais gaffe que ne soit pas derrière. Pas de piège déjà bon. Je le temps de poser un piège. Me... Euh. Putain. Je connais bien les lieux en plus. Il euh, y a un couloir sur la gauche là, mais euh, pas de visuel. Là, j'ai le couloir au fond, si j'avais pas vu, tu vois. J'te ok, suis... ça, je vous... okay, te suis pas là. Je check le couloir. Il hein. est pas là. Ok. Je vais prendre la pièce. Ok, je t'attends voir là. l'étage j'entends courir là non putain je suis blessé wall faut que je me soigne vite je flash je flash il faut que je recharge Non, elle n'a pas pris sa flash, ça, elle n'a pas pris la flash Oh putain, je suis deg. Oh là là. Donc là on voit la caméra de WAF avec le bouclier. Ah, elle n'a pas pris la flash quoi. Et voilà mon corps. Je suis mort les amis. <rire> ah je suis dégoûté quoi. Comment ça, elle n'a pas pris la flash C'est un alpha. Je sais, les amis. Normalement, plus tard, elle prendra la flash. En tout cas, euh, j'espère vraiment que cette petite session euh, sur euh, Red sur Note vous a plu. Je sais pas si je peux encore parler avec lui, je crois pas. Wolf Larm, elle est juste euh, au niveau de ses genoux. Je sais pas si tu m'entends. T'entends le mot. Donc, oui, je disais. Euh, Ouais euh, elle est un peu plus, elle est à un mètre sur sa, sur la droite là, son arme. En fait il y a un problème de synchronisation également. J'ai pas d'arme sur ses genoux. Euh, un, un mètre un peu plus à, à, à droite, tu suis la direction de ses genoux et à un mètre d'elle. Non non j'ai rien, j'ai rien hmm. autour. Ok bon bah. Il y a un petit problème de synchronisation, en tout cas bah, j'espère que cette petite session euh, sur, euh, sur note hein, vous a plu. Avec Wolf on, on va y retourner ça c'est sûr. Et euh, de ce qu'on peut voir en tout cas sur une, pre une des premières versions de l'alpha en coop. Euh, c'est plus que prometteur quoi. En tout cas l'ambiance est déjà là. Euh, les réactions de, de l'IA sont plutôt intéressantes. Vous avez vu comment elle nous a roché. Elle a dû passer par les escaliers. Peut-être remonter. Je sais pas on n'a pas trop compris. En tout cas on ne l'a pas vu quand on a fait le tour. Et elle nous a attaqué par derrière. Il euh, y a plein de bonnes réactions. Comme tout à l'heure quand on était dehors à l'extérieur. Bah, au niveau de la fenêtre ça nous a attaqué. C'est parti se planquer. Euh, donc voilà, c'est très prometteur. Il euh, y a encore du boulot sur moi à faire sur l'IA. Euh, je testerai le mode solo pour voir en fait euh, bah, comment réagit l'IA euh, bah, allié, les commandes et tout ça. On testera. Et puis euh, bah, voilà, on se verra sûrement en live et en, en vidéo pour la suite des aventures. Et puis bien sûr, on, on va continuer euh, à faire du raid Not et euh, vous montrer bah, les différentes maps. Euh, et principalement de la coop. Euh, le PVP, c'est pas trop ce qui nous intéresse, à part si euh, si le PVP se joue euh, roleplay. Ça, on verra par la suite. Peut-être qu'on s'organisera ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Oh là, là, là, là, là, là Coup de fusil à pompe. Ouais, c'est bon, c'est la fin. <rire> c'est la fin. Je, je visite. Un petit mot, Wolf, euh, par rapport à ton ressenti. Bah, maintenant qu'on a plus de on va pouvoir en parler. Et ça, s'est franchement très très bien amélioré. Et là, je suis content de voir euh, les progrès qu'il y a eu. Hein. On n'a ouais. pas eu de nouvelles pendant un petit bout de temps. Ça inquiétait un peu de monde mais vu ce qu'ils ont sorti euh, c'est ce que du bon franchement le jeu il est, il est devenu excellent là. Alors pour info plus de on n'avait pas le droit de vous parler de ce qu'il y avait avant, donc euh, de ce qu'il y avait avant cette version là. Là maintenant on peut en parler, enfin on peut parler de ce qui se fait maintenant, la seule chose qu'on peut vous dire c'est qu'avant cette version là euh, c'était pas inquiétant mais disons que qu'il bon, n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Et là on va dire c'est plus prometteur quoi, là on retrouve vraiment euh, enfin, le, le fils spirituel de, de la licence SWAT et notamment de SWAT 4 quoi. Ah oui là c'est vraiment un bon retour aux sources. Hein. Mmh. Franchement agréable. Hein. Et ça fait plaisir. C'est vraiment ce qui manque. Oh précis fusil à pompe. Oh la maligne, t'as vu comment elle était, elle par... était pas armée, elle a fait oh, non tire pas. puis d'un coup elle, ah ouais, hein. elle a sorti son arme, c'est franchement l'IA ennemi à des réactions sont euh, fabuleuses, enfin fabuleuses, euh, qui sont courageantes. Hein. Ouais mais grave. Entre... Euh, là, moi j'ai parlé de ce que j'ai vite fait, de ce que j'ai fait sur les parties, parce que j'ai joué un petit peu avant Tipex. et... Euh, il y a donc là elle roche. Il m'est arrivé une fois où je voulais checker une porte, le mec a tiré à travers la porte, il a buté l'officier qui était derrière, là, qui me suivait. Ah, parce que toi t'avais déjà testé le mode solo. Hein. Ouais, moi j'ai testé le mode solo, donc moi j'étais en gros, j'étais comme ça en train de vouloir checker la porte, et mes mecs étaient juste en face euh, dans l'alignement. Euh... À me suivre et je sais pas s'il nous a entendu s'il a vu la caméra ou quoi que ce soit moi je commence à le voir je vois ses pieds je le vois reculer il se retourne il a smaté la porte il a tiré à travers donc, donc le, en premier, fait, y a, le y a... premier mec est tombé moi je me suis décalé bah, j'ai fait pareil je tiré à travers la porte hein. oui. il y a de bonnes réactions c'est hirosh donc euh, soit pour te finir il euh, y en a un qui ah, va a la, en fait est à mine, la wolf ouais elle est là ouais, ah ouais. Donc euh, bah, comme là, il y en a un qui te rush et il te tire dessus, il y en a un il m'a roché, il m'a frappé à coup de pou... <rire> avec des à coups de poing. Ah ouais <rire> ah ouais Non, non, il y a des petits trucs sympas, donc euh, moi c'est l'alpha, ça ne peut que s'améliorer. franchement. Ah bah est vu, vu la base qu'il y a là, oui, ça ne peut que s'améliorer. Mais vraiment qu'il reste dans, dans cette lignée, dans l'esprit ouais, ouais, SWAT. C'est vraiment ça l'objectif. De toute façon, c'est ce qu'ils ont annoncé, et pour l'instant, bah, c'est plus que prometteur. Quoi. Donc euh... Là, t'en es où par rapport à la mission C'est la fin, tu penses euh, Je sais pas, franchement. En plus, j'ai pas fait de report ou quoi, donc non. Okay. Attends pas la fin. En hein. okay. tout vrai. cas, ouais, on, on va s'arrêter là et puis euh, on se retrouvera pour d'autres vidéos et peut-être euh, des lives aussi, comme maintenant, on peut vous montrer euh, bah, du gameplay de l'alpha et de, donc de suivre, euh, de suivre euh, l'évolution de Red Dead Not. Euh, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, Wolf. On se retrouve bah, très prochainement. Ah euh, ouais, il y a plein d'autres missions à tester. Ouais, exactement. <rire> Et puis, euh, bah j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à mettre un commentaire et à me dire surtout ce que vous en avez pensé. Comment ça va se terminer Comment ça va se terminer ce gunfight Tu vois, il m'a vu à travers, il a tiré. Ouais. Il m'a blessé à la jambe. Je sais pas s'ils ont prévu, c'est en tout cas de blessure par exemple de boiter ou de, je sais pas si ça. On verra par la suite, mais. Euh... On peut se soigner rapidement selon les blessures, et pour l'instant, j'ai pas vu de différence encore. Regarde, je suis blessé à la jambe, mais c'est pas Ouais, possible voilà, tu boites pas, pas quoi. Ouais. On verra par la suite hein, ce qu'ils vont rajouter, mais en tout cas, euh, sachez que la base, là, elle est. Elle est super intéressante, quoi. Allez, on regarde juste ce qu'il y a derrière la porte, puis après, on, on va stopper la vidéo parce que. La zone est grande, hein. ça devait être juste une maison, on se retrouve à le quartier. Non, non. Il y a plein de choses qu'on n'a pas testé, on testera dans les autres vidéos. Hein. D'autres armes, d'autres features, il y a, il y a du taser, il y a du spray, enfin bref. Et d'où il sort lui Il t'a contourné quoi. C'est est celui qui t'a tiré dessus tout à l'heure, il est ressorti. Je sais pas, ça... Mais ça venait de là pourtant. Bah oui, ça venait de la gauche hein. Porte Ouais côté jaune là, à gauche. Day. On est d'accord qu'on a l'impression que ça venait de là? Oui, oui, oui. <rire> <rire> Il y avait bien quelqu'un, je sais pas, il a joué à cache-cache avec toi, mais il y avait bien quelqu'un. <rire> oh, il m'a brain. <rire> Allez, on va terminer sur cette note positive. Salut, <rire> <rire> allez si allez jeune, portez-vous oh, bien. <rire>